qui va nous parler de comment elle est passée de facturation à l'heure à de la vente de euh, haut de gamme de coaching. Euh, et ben, Je suis hyper content parce que Virginie, en fait, c'est quelqu'un qui a des, des super valeurs aussi, qui a vraiment à cœur d'aider les gens, qui ne fait euh, vraiment pas ça pour l'argent, sinon tu aurais gardé ton job. Euh, et qui a aussi franchi des étapes, et je pense qu'elle a beaucoup de choses à nous euh, partager. Donc pour celles et ceux qui n'ont rien dans les mains, on peut euh, l'encourager, l'applaudir et te remercier. Donc Virginie, si tu veux bien déjà nous raconter un peu ton parcours, euh, rapidement, comment tu en es arrivé à, à devenir coach. Ouais. Et puis après on rentrera un peu dans le, dans le vif du sujet. Okay, ça te non. dérange pas si je bois ça en même non, temps bien sûr. Tu sais ce que c'est en plus <rire> <rire> euh, Oui, donc déjà, il y en a connaissent déjà un peu l'histoire, mais pour ceux qui la connaîtraient pas... Euh... Il y a 3-4 ans encore, j'étais donc consultante en informatique, je faisais de la conception de logiciels, euh, j'avais 13 ans d'expérience, euh, j'avais connu déjà 15 missions slash jobs slash employeurs différents. Euh, donc au mieux, j'étais restée 3 ans au même endroit et euh, j'étais hyper frustrée, euh, je ne voilà, je m'éclatais pas, je ne me sentais pas utile. Euh, et je finissais par m'ennuyer profondément, euh, assez rapidement dans chacun de mes jobs. Euh, et je pense que je me posais la question depuis 13 ans de euh, « mais qu'est-ce que je vais faire plus tard Qu'est-ce que je vais faire plus tard euh, Donc il y a eu plein de trucs. Enfin, je suis passée par le burn-out, euh, euh, du harcèlement moral au travail, euh, voilà, euh, une psychothérapie pour m'aider à comprendre comment j'en étais arrivée là. Je dirais que le, un des plus gros déclics pour moi, ça a été de découvrir que euh, tous ces sentiments un peu euh, éparses de décalage euh, provenaient du fait que, en fait, bah, je suis euh, au potentiel. Donc, euh, en gros, ça m'est arrivé un jour, euh, dans ma boîte mail, quelqu'un m'avait, enfin, un collègue m'avait envoyé un article sur les adultes surdoués au travail. Et en lisant le truc, je pourquoi il m'envoie ça « Ouais, ok. Ah oui, ça, c'est moi. Ah, ça aussi. Oh, ça aussi. Non, ça, non. Ça, oui. Mais oui, mais ça aussi. Ah, mais... » Mais alors, ça voudrait dire que ce que je vis, d'autres l'ont déjà vécu. Mais c'est pas possible, je suis pas intelligente, quoi. Parce que je vivais sur le stéréotype que le surdoué, c'était Einstein, ni plus ni moins. Donc, pendant deux mois, je me suis refait ma vie avec cette information-là en tête. C'est-à-dire que j'ai creusé pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire être un haut potentiel et ce qui revenait beaucoup, ben, c'est l'hypersensibilité, cette façon intense de vivre les émotions, cette boulimie d'apprentissage, ce besoin de stimulation intellectuelle, euh, la vision globale qui fait qu'on on, on a l'intuition de comment les choses vont se passer. Donc, on leur dit non, non, n'allez pas par là, les gars. Mais en fait, comme on est un peu les seuls à avoir cette intuition-là, personne ne nous croit. C'est le syndrome de Cassandre. C'est hyper frustrant parce que, du coup, on est tout le temps en décalage avec les autres. Euh, on, voilà, et il euh, y a un besoin de, de lien humain, de contribution qui est hyper fort. Bref, donc j'ai appris euh, que j'étais au potentiel. Je suis allée faire un, un bilan psychométrique. J'avais besoin de ça pour euh, valider. Enfin, quelqu'un reconnaisse mmh. que oui, c'était bien ça. Et de là, en fait, tout a un petit à petit basculé. C'est-à-dire qu'en reconnaissant ce fonctionnement particulier, j'ai commencé à l'assumer. Et puis, un an plus tard, quand euh, à mon boss, j'ai dû lui dire ce que je voulais pour l'année d'après. Déjà, je lui ai dit ce que je voulais, <rire> ce qui était un grand changement. Je lui ai dit, bah, je veux deux missions de consultante en parallèle pour ne pas m'emmerder. Voilà, <rire> normal. Et je veux euh, faire cette euh, formation de coaching parce qu'à l'époque, j'étais ce qu'on appelle coach agile. Et je trouvais ça euh, pas honnête d'avoir cet intitulé sans avoir les outils, sans avoir la formation. Je sentais qu'il me manquait beaucoup d'outils pour comprendre le système dans lequel on fonctionnait. Et là, mon boss m'a dit non et m'a proposé une rupture conventionnelle. Et finalement, ça a été un super cadeau parce que toutes les barrières que je me mettais à l'idée d'être freelance, parce que j'y pensais depuis de nombreuses années, se sont écroulées je me suis dit « c'est maintenant ». Allez, go, go, go, j'y vais. Et alors, au début, je ne savais pas pourquoi, mais je me suis dit, tant pis. Au pire, je fais freelance. Euh, voilà, coach agile freelance, euh, on s'en fout. Parce que tu étais quand même dans une certaine zone de confort. Tu avais un bon salaire, j'imagine. Oui, euh, ouais. oui j'avais coché toutes les cases. CDI, bon salaire, mari. Euh, à l'époque, j'avais même les enfants. Euh, voilà, enfin, oui, j'étais dans un super confort. Mais euh, extérieur à l'intérieur, ce n'était pas du tout confortable. Mm -hmm. C'est ça aussi qui m'a poussée euh, à aller plus loin. OK. Du coup, ça a commencé comment t as, t as, Tu t'es d'abord fait certifier Oui. Okay. Donc, je me suis lancée donc, euh, dans la formation du coaching. Je ne savais pas pourquoi je la faisais, mais je sentais que c'était sur mon chemin. Et donc, euh, bah, j'y suis allée. Je n'avais pas toutes les réponses. Et c'est... En allant dans cette formation, on me retrouve entourée de gens euh, ben un peu comme ici aujourd'hui, des gens qui partagent mes valeurs, des gens qui partagent mes intérêts. Je me suis dit, ça y est, je suis au bon endroit. En fait, c'est ça que j'ai envie de faire tous les jours. Et, et voilà. Et petit à petit, les choses ont... J'ai avancé. Et puis tout d'un coup, un jour, j'ai connecté. Je vais, Ah, oh, mais, euh, mais j'ai envie d'aider les gens qui sont comme moi, qui sont pas bien en entreprise à, à oser passer le pas, en fait mmh. ». Donc voilà, c'est comme ça que ça, les choses se sont réalisées. Pour moi, c'est vraiment petit à petit que mon projet s'est éclairci. Et du coup, euh, tu sais, moi, je n'ai pas fait d'école. Qu'est-ce qu'on vous a enseigné euh, sur euh, la partie business du coaching et quels ont été tes premiers pas Alors, sur la partie business du coaching, sur, euh, dans ma formation, on n'a euh, c'était sous-poudrage, c'est-à-dire c'est euh, bon bah voilà il y a du marketing il faudra faire du marketing euh, ce qui est important c'est d'avoir euh, que sa mission soit claire donc il y avait un peu l'idée d'avoir une niche mmh. C'est à peu près tout. Donc moi, je suis très vite parce que j'étais très motivée. J'ai ajouté à ma formation une formation de marketing en ligne qui est Freelance Boost. C'est comme ça que je t'ai connue. Ah, que... <rire> Et euh, voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à raffiner un petit peu ma visibilité sur Internet, etc. Et raconte-nous comment tu as eu tes premiers clients et notamment, quelles étaient les émotions qui accompagnaient ce démarrage Est-ce que tout était fluide ou est-ce que tu avais des peurs Raconte-nous un petit oui, peu. Oui, non. Euh, Aujourd'hui, c'est peut-être facile de dire « non, mais ça s'est bien passé ». Mais euh, enfin, à l'époque, il y avait beaucoup de doutes. Il y avait aussi un grand sentiment d'imposture, d'illégitimité, parce que je, je débutais. Mais j'avais aussi en moi cette... Euh, Comment dire, il y a un truc quoi, qui me poussait, c'est que je savais que c'était ça que je voulais faire. Donc, les tout, tout premiers clients, en fait, j'ai fait un post sur Facebook en disant je cherche des gens, des cobayes, <rire> pour pratiquer le coaching, en fait. Parce ouais, qu'au ouais. départ, j'avais besoin de pratiquer et de voir ce que ça donne en, en vrai, et pas avec des, des collègues de promo qui sont déjà sensibilisés au coaching, donc qui mmh, sont. Mmh. Et donc, mes, mes deux premières clientes, je les ai trouvées comme ça et c'était 15 euros la séance. <rire> je les ai quand même fait payer parce que voilà. euh, ça a été déjà un challenge de ne pas le faire gratuitement. Et ensuite, euh, euh, j'ai euh, bah, écrit ce, cet article euh, sur euh, comment j'ai découvert euh, ma douance. Je l'ai vraiment écrit... Euh, Spontanément, c'est-à-dire j'avais lu un témoignage sur l'hypersensibilité où un mec se morfondait d'être hypersensible en disant combien c'était horrible. J'avais envie de dire non, en fait. Mmh. Non, ça peut être génial d'être hypersensible, d'être au potentiel. Et surtout, c'est important de le savoir pour, euh, pour bien le vivre. Et donc, je l'ai envoyé très naïvement <rire> au HuffPost. Et ils l'ont publié, et tout d'un coup, le jour où ça a été publié, j'ai eu 300 messages. Waouh! Voilà, 300 messages, des, des coups de fil, et, et c'est comme ça que pff, tout a décollé. Génial, génial. Euh, avant d'aller sur le qu'est-ce qui a décollé, est-ce que tu arriverais à imaginer euh, ce que tu aurais fait, ce que tu aurais mis en place pour avoir tes premiers clients et vivre du coaching, avec les connaissances que tu as aujourd'hui, mais dans le passé, qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Sans, sans le off-post Sans le off-post, ouais. Euh, C'est une bien bonne question. <rire> on remerciera le off-post en tout cas, <rire> ouais. mais ça a demandé du courage en tout cas pour toi de l'envoyer. Ouais, voyer. alors je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre déjà de... C'est un peu con, mais affirmer au monde qui on est quoi déjà, tout simplement. Mmh. Et euh, donc euh, écrire à tous ses potes, euh, bon ben bah, voilà, maintenant je, je suis coach et je fais ça. Ce qui était, au départ, pas évident pour moi, parce que ça veut dire aussi affirmer que j'étais HP, ce qui est quand même un sujet tabou pour beaucoup de gens. Donc j'ai fait un gros coming out, je me suis dit hey, « euh, bordel, j'y vais, quoi, <rire> je l'assume euh, ». Donc il y a ça, il y a du coup faire ce site web qui m'a aidé aussi à affirmer ça. C'était pas le plus utile, mais c'est ce qui m'a aussi aidé à tenir cette posture de coach. Et après, ce que j'ai utilisé, finalement, c'est d'aller voir les... J'ai fait du contact direct, en fait, mmh. euh, sur LinkedIn, des gens qui sont dans des groupes de haut potentiel, donc des gens qui, qui sont dans la cible, mmh. et, les, et les contacter pour leur dire, bah, « Ben voilà, j'ai un service à mettre en place. Euh, Est-ce que ça vous dirait... Euh, » Enfin, voilà, je voudrais savoir si, quel, pour quelqu'un comme vous, ça pourrait vous intéresser. Et vraiment en mode, « J'ai rien à vous vendre, mais euh, j'aimerais avoir du feedback. » Et comme ça, j'ai eu, euh, eu un troisième client. Oui. qui euh, j'ai euh, fait payer 80 euros euh, la séance. Wow <rire> <Ouh>, ah. <rire> mon il a dit oui, il a dit oui, c'est passé. Ça C'était en quelle année, du coup, euh, que tu as eu tes premiers clients euh, 2018-2019. Okay. ok, du coup, il s'est passé quoi un peu après On aura un temps d'interaction, hein, si vous avez des questions, notez télé. Euh... Donc début 2019, euh, fait, je finis ma formation de coaching le 3 février, le 5, le HuffPost publie mon article. Euh, le 9, j'arrête d'être freelance euh, en tant que euh, coach agile mm. et je me dédie 100% euh, au coaching. Et, euh, et voilà, et là je fais. Euh, je, là, à l'époque, je faisais des séances découvertes de 30 minutes parce que j'avais trop de monde. <rire> ah, ah, ah. Et, euh, et voilà, et j'enchaîne les premiers clients. Euh, euh, des fois c'est 5 séances, des fois c'est 10 séances. Et, euh, et voilà, et petit à petit, euh, j'augmente un peu mes tarifs. Mais euh, pff, voilà. Donc je fais un premier coaching avec une coach de mon école hein, qui, qui était un peu plus avancée. Et, euh, et déjà, je comprends que je ne peux plus vendre à la séance, qu'il faut que je vende des, en package. Donc je faisais un package de 9 séances et un package de 5 séances. <rire> bon, c'est euh, un peu mieux, mais ce n'est pas. Un, et pas tu l'affichais sur ton site directement déjà oui, Comment je... tu Ouais, Sur mon site, j'avais l'offre 5 séances et l'offre 9 séances. Okay. Ouais. Et euh, quelle a été la suite alors Comment tu en es arrivé petit à petit à faire du, du haut de gamme et à vendre plutôt un accompagnement groupé bah ça, Le déclic, ça a été avec Mission Passion. C'est-à-dire que donc, voilà, janvier 2020, j'étais trop contente j'avais vendu un coaching à 1100 euros. Mmh. <rire> Et euh, ouais, mois de mars, euh, je découvre ton, ton webinaire pour Freelance Boost euh, et je me dis, tiens ça a l'air intéressant, Il y a, voilà, moi ça me dégoûtait pas mal les coachs business qui, qui parlaient fric à fond, etc, et toi tu en parlais pas de cette manière-là, mais euh, vraiment plus en manière, euh, bah, ose être toi-même, ose être le coach que, que, qui a besoin d'être là et de servir ses clients. Donc on a fait cet appel découverte et j'ai vraiment eu l'impression que tu avais secoué la pulpe qui était restée en bas. <rire> et en fait, tu m'as fait passer de euh, « je suis une coach » à « en fait, tu es une entrepreneuse, je suis une entrepreneuse ». Et c'est en, en switchant ça, en devenant l'entrepreneuse, que j'ai osé offrir autre chose. Parce que je me rappelle de ta question, c'est « si tu te faisais un, un coaching à 5000 euros, tu mettrais quoi dedans ?» Euh, plus de séances. <rire> je n'avais aucune imagination. <rire> voilà. Et, et c'est voilà, vraiment le, le fait... Et, et euh, le livre aussi, euh, Profession Coach, est, est bien pour ça aussi. Mm. En fait, comment je peux servir au mieux mes clients Et, et c'est ça qui m'a donné... Euh, ben, voilà, c'est parti de là. Du coup, c'était wow, « waouh ». Voilà, je reconnectais avec ma mission de servir au mieux mes clients. Et euh, du coup, j'ai eu plus d'imagination et j'ai fait un autre programme euh, qui est du coup sur une durée, euh, donc qui est sur 6-7 mois. Il euh, y, y a des séances individuelles, il y a des séances en groupe. Euh, je fais aussi des coaching flash pour être... Euh, J'avais besoin d'être euh, à leur écoute. S'ils ont besoin, ils peuvent m'appeler. On fait un point dans les 48 heures, quoi. Donc voilà. Et donc je fais cette offre-là. Et puis... Euh, c'est toujours euh, sur la même thématique, le, le même problème. Est-ce que tu veux nous parler un peu de, de la direction, le résultat, la promesse que tu, tu apportes euh, Oui. Euh, en fait, euh, alors après, ça peut être sur plein de problématiques ponctuellement différentes pour chacun. Mais l'idée, c'est toujours de comprendre son propre fonctionnement, l'assumer en tant qu'atypique pour oser euh, voilà, augmenter son volume. <rire> Il y a un peu euh, une, une image qui me plaît bien, c'est l'image de l'orchestre. À un moment donné, on ne sait plus quel instrument on est, on ne sait plus quelle partition on est censé jouer. Ça ne marche pas quand on fait le basson, le violon. Mais en fait, c'est parce qu'on a perdu euh, l'instrument qu'on est. Donc c'est un peu l'idée de retrouver quel est l'instrument que, que nous sommes pour pouvoir enfin jouer notre propre mélodie. Tu vois, voilà, Ce serait l'image... Euh, que je donne, et euh, que, du coup, ça peut peut-être rassurer d'autres personnes. C'est pas forcément une euh, un résultat précis. Euh, euh, comment tu communiques la valeur de ton accompagnement durant les appels? Alors, et, et, et peut-être plus généralement, qu'est-ce que tu fais toi durant ces appels diagnostiques, ces appels découvertes? Ouais. Euh... Alors, qu'est-ce que je fais dans mes appels diagnostiques, enfin, découvertes? Euh... Je pars de la situation. Quelle est la, la problématique Qu'est-ce qu qui est douloureux Avec quoi ils luttent euh, Je les aide aussi à aller voir tous les impacts que ça a dans leur vie. Un peu comme Sarah qui creuse la douleur. Au début, j'avais un peu peur de faire ça parce que je trouve ça moche de, de remuer le couteau dans la plaie. Mais en fait, ils ont, les clients ont aussi besoin de voir combien cette situation prend de l'ampleur. Donc, je le fais en toute bienveillance. C'est aussi l'occasion pour moi de leur dire « Ben ouais, c'est normal que vous vous sentiez comme ça » et, et entrer en résonance avec eux. Euh, et ensuite, je vais voir là où ils aimeraient aller. Et souvent, euh, alors pas tous, mais certains, un certain nombre d'entre eux, ils sont tellement dans leur douleur qu'ils n'ont même plus la visibilité. Ou ils se disent qu'ils ne savent pas où ils peuvent aller. Donc... Euh, ben, je vais leur demander, mais ce serait quoi une journée idéale dans 6 mois, 1 an, 3 ans, si, mmh. si tu préfères, euh, si c'est plus euh, euh, OK pour toi de voir ça dans 3 ans. <rire> mmh. Donc on va aller voir cette vision-là, qu'est-ce qui les fait vibrer, et je tombe souvent sur des gens qui ont besoin de se sentir utiles, qui ont besoin de contribuer, qui ont besoin de sérénité. Et ensuite, ben, je travaille sur leurs objections. C'est-à-dire, je vais leur demander, est-ce que c'est le bon moment pour toi « Qu'est-ce qu qui t'a empêché de le faire aujourd'hui euh, Est-ce que je pourrais être la bonne personne Est-ce que tu es prête à t'engager en termes d'énergie, de temps, de travail, mm -hmm. financièrement euh, Est-ce que c'est urgent ?» Alors, je, je m'aperçois de plus en plus que l'urgence, ce n'est pas forcément nécessaire. Par contre, est-ce que c'est le bon moment C'est vraiment le truc que j'ai voilà, changé dans, dans, mon, mm -hmm. dans mon script, parce que j'ai un script quand même. Après, j'en je, dévie assez facilement. Mm -hmm. Et ensuite, euh, bah, je leur présente comment je travaille. Je leur dis que... Je, en fait, je leur tra transmets très vite que pour moi, le principal, c'est qu'ils se sentent à l'aise avec moi parce qu'on va travailler sur des choses qui sont de l'ordre de la vulnérabilité. Et que pour pouvoir le faire, il faut qu'ils puissent euh, se sentir OK de me, de me confier des choses. Mmh. C'est <rire> important, ouais et, euh, voilà, donc, et puis après, je leur explique un peu euh, sur quoi on va travailler, les valeurs, l'estime de soi, les croyances. Et finalement, je ne leur, leur fais pas vraiment de promesses. Par contre, j'essaye je euh, de ne pas oublier, deux fois, je l'oublie, euh, de leur euh, présenter des résultats d'autres clients. Mmh. Bah, bah, D'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est une question que j'allais te poser. Est-ce que tu aurais comme ça un client type, euh, euh, quoi, un client que tu as accompagné ou une cliente qui a eu des résultats, pour nous donner une idée de qu'est-ce que ça donne comme résultat, ton accompagnement Oui, alors, je n'ai pas vraiment de client type, euh, et, mais euh, en, en gros, les deux clients que je cite le plus souvent dans mmh. mes appels découvertes, c'est un client qui, euh, qui, euh, qui, enfin, qui changeait de job tous les deux ans et qui m'appelle pour être plus stable et arriver à gérer ses euh, crises de colère. En gros, ce qui se passait, c'est qu'il intégrait intégré un nouveau job. Au début, tout est nouveau, tout est génial, il est stimulé, c'est top. Et puis, il, a la, il avale une couleuvre, deux couleuvres, il, a, enfin, il subit tel ou tel truc. Et il bouillonne intérieurement jusqu'à finir par euh, péter un plomb parce qu'il ne supporte plus la situation. Et il le fait de façon désastreuse, euh, comme on ne devrait jamais le faire, parce qu'il n'a jamais réussi à, à, à, à écouter sa colère. Donc, on a travaillé ensemble pour comprendre comment il en était arrivé là. Et, euh, en fait, j'ai travaillé avec lui sur reprendre son pouvoir sur son environnement. En fait, qu'il avait la capacité de créer un environnement qui lui était euh, plus propice. Mm -hmm. Et au final, il n'est pas du tout resté plus longtemps dans son job. Il est devenu euh, freelance. Alors que c'était un truc, quand je lui avais posé la question, en première séance, il m'a dit oh, « Non, non, jamais. Euh, mm -hmm. Moi, financièrement, ça me fait trop peur. » Et aujourd'hui, ça fait 18 mois, il me dit, mais j'aurais dû faire ça depuis longtemps. Le truc qui m'a débloqué, c'est de quoi, de, quand je lui ai posé la question, de quoi tu as besoin pour, pour te sentir en sécurité dans ça Et ouais, il avait besoin d'avoir trois mois de, de trésorerie pour se sentir en sécurité. Et paf, il n'y avait plus de frein. Wow. Voilà. Super, super exemple. Euh, Peut-être une dernière question avant qu'on donne la parole au, au, aux autres. Euh, Maintenant que tu as changé ton format de coaching à l'heure et que tu es passé à des formats de, euh, plus longs, est-ce que déjà tu veux nous parler de tes tarifs ou au moins nous donner une fourchette hein, comme ce qui te met à l'aise Donc est-ce que tu vois que tu apportes plus de valeur Parce qu'on pourrait penser que bon, tu fais ça pour gagner plus d'argent, c'est mieux pour toi. Est-ce que tu penses que ça apporte plus de valeur au ouais. client ouais. Oui, complètement parce que euh, finalement, le, le tarif à l'heure, ben, on se dit que dès qu'on en fait plus, on prend sur soi ça nous enlève quelque chose. Mmh. Aujourd'hui, euh, je fais, un... fais entre 2000 et 2500 euros. Ça mmh. <rire> dépend des, des jours, des mois. Euh... Et euh, moi, j'ai vraiment augmenté mes tarifs en faisant, bon, bah, je vends à 1300, ça marche OK, 1400, ça marche. 1500, ça marche. Ah 1000... <rire> J'ai fait comme ça. Hein. C'est vraiment... Et nous, euh... on a eu le privilège d'assister à ça. C'était passionnant. Waouh, trop cool, ça ressemble à un jeu vidéo. Allez, 1800, je vais à 2000. <rire> 2000, ça marche, oui <rire> oh, 2100, c'est pas passé. Bon, alors, je refais 1900. Bon. Ah, ouais. <rire> Bon voilà, c'est et, euh, et en et quoi au... ça apporte plus de valeur du coup ouais. euh, pour moi parce que ben, je compte plus mes heures en fait. Euh, du coup, je sais que ce tarif il est juste pour moi et donc euh, ben voilà, si je dois passer, enfin, euh, euh, je dois faire 10 coaching flash en plus avec une cliente, je vais le faire parce que je sais que enfin, euh, je mmh. je vais pas y perdre moi. C'est vraiment du gagnant-gagnant. Donc, j'ai beaucoup plus de générosité dans mon coaching. Je leur fais des cadeaux de bienvenue, des, des cadeaux de ouais. fin de coaching. Et, et ça m'autorise à être plus moi-même aussi, à montrer ouais. plus euh, ma générosité. Alors ouais. qu'avant, je comptais, quoi, ouais. presque. Et euh, est-ce que tu sens un engagement différent chez eux, du coup ah oui, ça c'est ouais. euh, indéniable. Euh, les clients qui ont payé euh, plus de <rire> voilà, qui ont payé 1500 euros, j'ai vraiment vu un switch euh, à partir de ces tarifs-là. C'est-à-dire que les avant, il fallait six ou sept euh, séances pour voir des résultats, un truc qui se passait. Et là, dans euh, allez peut-être pas tous mes clients, enfin quoique, quasiment tous mes clients qui ont, qui ont payé ces tarifs-là, en trois séances déjà, ils avaient fait des des pas de dingue. Mmh, mmh. Euh, donc c'était vraiment une histoire d'engagement, les gens qui sont prêts à payer, ils sont aussi plus prêts à y aller. Et on est meilleur coach, c'est plus facile, ouais. <rire> il y a plus de résultats, enfin tout le monde est gagnant. Waouh, wow. J'ai déjà envie de t'applaudir pour tout ce que tu nous as partagé. <rire> Merci. Merci beaucoup Virginie. Et je vais vous donner la parole. Euh, Allez-y, quelles questions vous avez pour Virginie Posez une... euh, Levez la main, Chloé. Euh, maintenant tes clients, du coup, en trois séances, euh, ils ont fait des pas de géants. Enfin, euh, c'est une question très terre à terre, mais euh, qu'est-ce qui se passe si tu arrives à la fin du coaching, mais en trois séances, au lieu de douze séances Oui, alors ça, c'est... J'ai un client comme ça qui m'a dit « Mais j'ai déjà tellement avancé, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre ». Et on était à la cinquième séance, et intérieurement, je me suis dit « Homme de peu de foi <rire> !» <rire> mais, mais on va voir plus loin, on va faire d'autres choses, parce que le coaching, c'est tellement puissant y a... <rire> Mais non, mais bien sûr, bien sûr, on a réglé un gros problème, mais derrière il y a autre chose à faire. Il y a toujours autre chose à faire, et peut-être que c'est moins urgent, moins énorme comme problème, ça lui semble moins énorme, mais mais on va aller attaquer d'autres croyances parce qu'on en a toujours des croyances qui nous freinent à à chaque niveau. Donc oui, il y a toujours à faire. Merci, merci Chloé, Patrice. Euh, tu disais que tu, tu, tu, tu avais des cadeaux de bienvenue et des cadeaux de euh, Qu'est-ce que tu leur proposes dans ce cadre-là C'est particulier, tu vois Autant dans le coaching, non, un livre sur le coaching, c'est normal. Et donc, c'est... Eh bien, j'ai une sélection de livres euh, de cadeaux de bienvenue, tu vois, sur le, le haut potentiel, le développement personnel. Donc, tu vois, très terre à terre. J'ai euh, « euh, Hypersensible » d'Hélène Aron, euh, « La confiance en soi » de Charles Pépin, euh, « Les quatre accords Toltec euh, » de Miguel Ruiz, « Don Miguel Ruiz euh, »,« La communication non-violente euh, » de Marshall Rosenberg et euh, « La réconciliation » de Lily Barbery. Je crois que et un livre aussi, euh, « le, le livre des vrais surdoués » de Bé Béatrice Millettre. Voilà, donc je leur propose une sélection, ils choisissent et, euh, je, le, et, et, je, le, et voilà, je le commande sur la FNAC et, et je leur envoie à domicile. Voilà. Cool. Merci. Quelqu'un d'autre Elisa ouais, euh, Quand tu as commencé avec tes tarifs euh, assez bas, euh, parce que souvent, les même me disent euh, d'être à l'aide avec le tarif, euh, le premier tarif avec lequel tu as commencé, oh, c'était euh, 80 euros. Ouais, ça, genre, ça, alors. Mais pour le pack Ah, pour le pack, 1100, euh, du ah. coup, euh, 1300. 1300. 1300. Mm. Ah non, mais 1100, c'était 9 séances. Donc euh, forcément, mon offre était plus. Donc, euh, ouais. oh là là, 1300. Ouais. <rire> alors, La société, ou bien... euh, bah, dans, mon, dans mon business model, il euh, y a. Euh, alors, moi, j'ai besoin d'un de, de, salaire pour pouvoir euh, emprunter et avoir une maison, mais dedans, pour moi, c'est indispensable de continuer à me former, donc j'ai. Euh, d'être formé et d'être coaché donc ça fait partie des, de, de, de mon business model, d'avoir une trésor pour ça, quoi. Mmh. Donc, euh, non, ben, dans le sens où je ne réinvestis pas tout de suite, mmh. mais. Euh, Ouais. Par rapport à la formation de coaching, justement, euh, qu qu'est-ce que, qu que tu dirais de ce que ça t'a apporté okay. Alors, juste avant, pour rebondir sur ta question, je trouve qu'elle est intéressante parce que, en fait, facturer plus, ce n'est pas juste gagner de l'argent pour partir en vacances, même s'il n'y a rien de mal à partir en vacances. Mais euh, voilà, ça te permet de, de te former, d'être une meilleure coach pour les clients aussi. Ce n'est pas juste un business, un échange, à un instant T. Soi-même s'améliorer, c'est une manière de servir le client et on ne peut pas se former sans argent non plus. Donc... J'avoue que c'est encore plus égoïste que ça, c'est-à-dire que si je ne me forme pas... Je suis pas bien. Ouais. <rire> j'ai bah. besoin de cette stimulation intellectuelle en permanence. Donc j'ai besoin de, de, voilà, de coaching, de formation, d'avoir de, ouais. de, ça. Parce que ça m'a tellement manqué quand j'étais salariée. Quoi. Donc, euh... Super, super, merci. Et, et l'un n'empêche pas l'autre. C'est ce qu'on disait aussi hier, c'est que c'est bon pour toi et c'est bon pour les autres. Et c'est pas parce que c'est bon pour toi que c'est pas bon bah, pour les oui, autres. Oui, parce que si je me forme pas, je suis pas bien et je suis pas aussi bien, performante dans mes coachings. Top, top. Merci. C'était quoi ta deuxième question ah, que la, la formation de coaching. Ah oui. A... Euh, ouais. Formation de coaching. Euh, ben, moi, dans mon histoire, ça m'a apporté énormément parce que ça a été enfin un endroit où j'avais l'impression d'être à ma place. C'est-à-dire que j'étais enfin avec, dans un environnement euh, avec des gens qui partageaient mes valeurs, mes centres d'intérêt. Donc déjà, je me suis sentie bien pour ça. Euh, ça m'a confirmé que je ne m'étais pas trompée, que c'était bien sur mon chemin. J'ai toujours en tête euh, que euh, le coaching, c'est un moyen pour moi de vivre ma mission, euh, de, de pourquoi je suis sur Terre. Et, et très, il est très possible que dans cinq ans, comme je, je change beaucoup, je le fasse sous une autre forme. Mais en attendant, c'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Après, en termes euh, de connaissances... Qu'est-ce que ça m'a apporté Ça m'a apporté... Euh, je dirais que le truc le fondamental, c'est que ça m'a permis d'avoir cette posture qui me permet de gérer mon empathie et ne pas tomber dans le syndrome du sauveur. Donc, d'être à la bonne place euh, pour écouter mes clients. Je comprends tout ce qu'ils vivent, euh, mais euh, je ne suis pas submergée par leurs émotions. Et ensuite, euh, c'est plein de techniques, de, de questions qui font qu'au euh, lieu de chercher des solutions, je vais aller euh, poser des questions pour comprendre quel est vraiment le besoin et, euh, et finalement les, leur permettre de, eux, regarder leurs besoins et, et, et trouver leur solution à eux. Donc euh, moi, ça m'a apporté je, beaucoup parce qu'aujourd'hui, c'est avec ça que je travaille tous les jours. Merci. Question Ouais, Claire. As faire. Pour qui Est-ce que c'est vraiment quand tu as écrit l'article ou que tu as vu les retours des 300 personnes Tu t'es dit, il y a peut-être un truc à faire là Ou comment tu as tout ce qui a basculé à un moment donné dans... En fait, euh, euh, alors avant, euh, avant de demander à mon boss euh, les deux missions euh, par, euh, par semaine, j'avais fait euh, Switch Collective, qui est un, une boîte qui fait des bilans de compétences euh, un peu euh, modernes, euh, donc qui t'aide à trouver du sens dans ton travail. Et qui euh, t'amène à écrire ton pourquoi, quoi, comment. Donc pourquoi es sur Terre Qu'est-ce que tu fais pour, euh, pour ton, ta mission et, et comment, tu vois, dans le style euh, à, seul, à plusieurs, euh, une fois par semaine, euh, six mois de l'année, euh, voilà. Et le pourquoi que j'avais écrit, euh, c'était à l'époque, je voulais accompagner les enfants HP à comprendre qui ils sont et à oser être eux-mêmes parce que ben voilà, ça, ça fait écho à ma souffrance d'enfant par connu, euh, dans sa différence. Et donc, il m'a fallu quand même 3-4 mois pour connecter le, euh, le coaching et <rire> la capacité à accompagner des adultes surdoués. Donc, ça a été fait avant ça. Je, je me suis dit, mais en fait, je vais, je, vais, euh, je vais coacher des surdoués, des hypersensibles, des multipotentiels. Qui... Oui. Oui, parce que ma formation de coaching, elle, elle coache des adultes, c'est pas du tout fait pour les enfants. Je, et euh, pour moi, les enfants, c'est tellement précieux, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc euh, mm -hmm. pendant longtemps, euh, bah, pendant un an après la formation, je me suis dit comment je peux passer aux enfants. Mais là, pour l'instant, je n'y vais pas, en tout cas, j'ai choisi de ne pas le faire. Et, euh, et donc c'est après que euh, j'ai écrit l'article. Oui. Donc je savais pas du tout. Je savais oui, mais je ne savais pas du tout s'il allait avoir une appétence, s'il y avait un marché. Je, enfin, je me doutais qu'il y avait des gens qui qui vivaient la même chose que moi, mais c'était très. Aujourd'hui, ça me paraît évident, mais parce que cette année, l'hypersensibilité est à la mode. L'année dernière, c'était le haut potentiel, mais avant ça, pour moi, c'était complètement invisible. Non. J'ai découvert à 34 ans que j'étais HP, je ne savais même pas ce que ça voulait dire avant. Donc pour moi, c'était l'iceberg. Tu ne voyais rien de ce qu'il y avait en dessous, en fait. Merci. Francine ouais. je, je, je voulais juste te demander tout bêtement, quelle différence tu fais entre hypersensibilité et le Parce que moi, je ne vois pas le lien D'accord. Euh, donc les hypersensibles, c'est 20 à 25% de la population française. Donc ce sont des personnes euh, qui ont une hyperesthésie. En fait, tout simplement, c'est le système nerveux qui a un seuil d'activation qui est plus bas, enfin, tout simplement. Donc c'est physiologique, c'est pas un truc qu'on choisit, on n'est pas une chochotte ou émotive par plaisir. On, on, voilà, on est comme ça. Donc, euh, voilà, il y a l'hyperesthésie qui fait qu'on on peut être sensible au bruit, on peut être sensible à la lumière, on peut être sensible au toucher. Voilà, les enfants qui supportent pas les étiquettes qui grattent, c'est le classique. <rire> il, y a une, il y a toute la question autour de l'émotion, qui est, euh, ce sont des émotions qui sont beaucoup plus intenses et donc beaucoup plus compliquées à accueillir. Euh, surtout dans une société où on, <rire> les émotions, on n'a pas trop envie de les, les voir apparaître. Euh, donc, il y a toutes ces question-là. Euh, voilà. Et puis, souvent, il y a l'hyper-empathie qui va de pair. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais toutes tes antennes beaucoup plus déployées vers l'extérieur. Donc, tu captes tout ce qui se passe autour de toi. Et ben, il faut gérer tout ça à l'intérieur. C'est compliqué. Donc, ça, c'est pour l'hypersensibilité. Le haut potentiel. Euh, alors, la définition, c'est... On entre dans des sujets qui sont encore polémiques aujourd'hui. Une des définitions, c'est d'avoir un QI au-dessus de 130. Euh, le QI mesurant le quotient intellectuel, mais pas forcément l'intelligence. Donc c'est pour ça qu'on a le stéréotype d'Einstein qui n'est pas forcément juste. Et dans les, dans les hauts potentiels, il y a une partie d'entre eux qui sont hypersensibles et d'autres qui ne le seraient pas. Donc, ce n'est pas nécessaire. Et donc, tu peux être hypersensible sans être au potentiel. Tu peux être au potentiel sans être hypersensible. Tu peux avoir les deux. Tu peux même avoir des troubles 10 Tu peux même aussi avoir des traits autistiques. Tu peux aussi avoir du TDAH, un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Donc, enfin, tu, peux, tu peux avoir une, un bon cocktail. Mmh. Et donc, le au potentiel, il y a aussi le fait qu'il euh, y a des traits communs du style euh, « bah, ce, ce besoin de contribuer hein, », une forme d'idéalisme un besoin de justice, euh, cette euh, envie de progresser permanente. Tu peux pas stagner, c'est pas possible. <rire> Il faut toujours améliorer quelque chose. Quoi. <rire> Ça te parle pas. <rire> euh, voilà, et donc... Euh... Euh, donc, il y a des traits communs euh, et souvent, hypersensibles et hauts potentiels s'entendent assez bien. Euh, mais après, c'est une, une généralisation que je te fais. Et bien sûr, comme je n'aime pas les généralisations, euh, tu peux avoir des hauts potentiels très très différents euh, entre eux. Tu peux, on, on décrit même, euh, si je vais un peu dans le détail, puisque bien sûr, c'est un sujet qui m'intéresse, euh, on, on décrit même deux types de profils chez les hauts potentiels, euh, donc les complexes, et les laminaires, un peu, tu sais, comme dans le, la mécanique des fluides, avec les fluides euh, laminaires, donc c'est parallèle, tout va bien. Puis tu as les complexes qui font des tourbillons. Donc les complexes, tu vois bien que ce sont des gens qui vivent leurs émotions de manière très intense, euh, qui sortent du lot, euh, qui... Voilà, c'est des gens que tu remarques euh, et qui ont du mal à vivre dans leur envi environnement. Donc euh, typiquement, moi, j'étais une complexe en entreprise. Hein. Je, je me disais même que j'étais le poil à gratter de l'entreprise, tu vois. Et puis, tu as des laminaires, donc des gens qui euh, intègrent très facilement les besoins de l'environnement, qui réfléchissent très vite et donc captent euh, vachement bien les choses. Et ils passent beaucoup plus inaperçus et ils sont tout autant au potentiel. Mais ils fonctionnent euh, plus facilement dans la société, finalement. Et donc, eux, par exemple, ne sont pas forcément euh, détectés. Non. Ton e-book que tu as sorti hier en, en, sur BFM TV. Madame euh, Virginie Cotel a sorti son e-book hier. Euh, de quoi s'agit-il et où est-ce que les gens peuvent se le procurer euh, Alors c'est un, voilà, un guide pour trouver sa voie quand on est atypique. Euh, donc, pour trouver sa voie à la fois dans le monde professionnel, mais dans le sens plus large, c'est-à-dire aussi euh, dans sa vie. Quoi. Et euh, c'est un peu les six clés que moi j'ai... Enfin, euh, les premières six clés que je peux euh, proposer pour... Euh, euh, bah, voilà, trouver euh, comment construire une vie qui nous correspond et donc vous pouvez le trouver sur mon site web il euh, y a une petite pop-up, on s'inscrit et... rappelle-nous le lien c'est akuo-coaching akuo-coaching.com ok Top. merci, quelqu'un d'autre a une question allez-y, euh, Claire est qu'on dans un groupe <rire> comme ça ou quand on qui Claire, elle est ou pas <rire> non, ouais, Claire, on a fait une séance découverte ensemble, donc ah, c'est un ah. peu facile pour moi de répondre. Ah, okay. Alors, <rire> um, comment tu arrives à détecter Alors, pour les hypersensibles, maintenant, il y a, y a des autotests qui existent. Donc, c'est, euh, je dirais, plus facile et euh, on peut plus facilement se reconnaître. Et, et c'est OK de s'autoproclamer hypersensible euh, donc, il euh, y a notamment euh, euh, des amis coach, enfin des amis, des connaissances coach, euh, je suis en m'en faire des amis tout de suite, qui ont fait euh, l'observatoire de l'hypersensibilité où on peut euh, télécharger l'autotest. Euh, donc, moi, j'ai voilà, envie de te dire aujourd'hui, euh, sachant mon fonctionnement, sachant le fonctionnement des HP, je les reconnais, euh, je les reconnais assez facilement. Ouais, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme si j'avais des drapeaux qui se levaient, genre Ah, oh, tiens, oh! Oh, un deuxième. Oh, un troisième. Ça commence à ressembler quand même. Mais après, c'est tellement délicat. Euh, J'ai des gens qui m'appellent pour euh, me, dire, me demander s'ils le sont. Je ne peux pas répondre à ça. Je ne trouve pas ça euh, éthique, euh, ouais, euh, éthique de, de, de leur répondre oui non. Donc je les oriente toujours vers un psy. Mais je leur, quand je le sens, je leur dis, bah, je trouve ça vraiment très pertinent de vous poser la question. Allez-y euh, et je pense qu'on a besoin de ça. Moi, avant de passer le test chez la psy, j'ai eu besoin d'appeler un, un copain à HP qui me disait mais vas-y, mais oui, mais, oui je t'avais dit que tu l'étais, tu t'en rappelles pas. Ben, bah, non. <rire> Merci. Question euh, Elisa, vas-y. Du coup, Est-ce que ça t'arrive d'accompagner des gens qui sont conjoints de HP ou de hypersensibles pour les aider à mieux... Euh, mieux euh... Euh... Hmm. — ah, Non, j'ai ah, jamais ah. fait ça parce que... Euh, déjà parce que je pense que le conjoint euh, lui-même euh, l'est peut-être, mais sous une autre forme, tu vois, comme complexe et laminaire. Euh, et donc non, en général, la, la souffrance, elle est intérieure. Les gens, ils ont besoin d'être reconnus tels quels. Et, et non, j'ai jamais... Euh, peut-être que je devrais euh, proposer une offre comme ça, mais... Euh Par exemple, je pense, que mon mari est acheté et moi, je pense Un coaching comme le tiers, ça nous aider à équilibrer, tu vois. Les... Ouais. Ce que tu dis, qu'apparence, c'est complémentaire, d'après ce que je dit... Pas complémentaire, mais qu'on s'entend bien. Parce qu'il y a des choses, euh, on va fonctionner de la même manière. Enfin, tu vois, si je te cite, si c'est un peu comme Lingen, je vais parler de mon mari. <rire> J'ai un peu l'impression d'être Colombo qui parle de sa femme, tu sais, mais souvent je parle de mon mari. Mon mari, je pense qu'il est HP. Euh, il est plutôt du côté laminaire. Euh, lui, en entreprise, il, il cartonne. Euh, en plus, il fait des bons de géants. Il, il y a deux ans encore, il était manager d'une équipe de deux personnes. Aujourd'hui, il est chez Airbus, il est manager de 90 personnes, euh, comme ça. ça... <rire> voilà, donc moi, il m'épate. Euh, il n'a pas du tout ce sens de l'empathie que je peux avoir euh, et euh, le, le côté très humain. Euh, hum. On est enregistré, Benjamin, <rire> ça te Mais ah, Il non, le mais sait. <rire> on, a, on débat dessus euh, <rire> trois fois par semaine. Okay, okay. Lui-même, enfin, je veux dire, quand il a fait son entretien d'embauche chez Airbus, ils lui ont dit :« Vous manquez peut-être un peu d'empathie. <rire> <'accord>, » C'est <rire> un fait, quoi. Il est, est ok temps, avec on... ça. Ouais, D'accord. <rire> voilà. <rire> Après, est-ce que c'est vraiment un manque d'empathie ou est-ce que c'est parce que il n'ose pas exprimer mmh. ses émotions, tu vois et euh, c'est une vraie question. Moi, je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se coupent de leurs émotions et donc se protègent ainsi et ne montrent pas d'empathie. Et potentiellement, mmh. ça peut être ça aussi. Euh, donc, euh, la question, c'était... <rire> ouais, Est-ce que tu accompagnes ouais. les couples donc, euh, Voilà, avec mon mari, on est très différents. On est, et, on est aussi donc, très complémentaires sur d'autres points. Mais lui expliquer mon fonctionnement, euh, comme comprendre son fonctionnement, ça nous a beaucoup aidé, effectivement. Merci Claire, tu as une question et levez la main si vous avez une autre question. C'est pas une question, mais c'était pour demander par rapport à ce qu'on vient de dire. Euh, du coup, ce ne serait pas forcément tu sais, du coaching où, où tu améliores euh, uniquement le bien-être, mais il y a vraiment la notion d'apprendre à vivre ensemble. Et je pense que tu es aussi très doué pour, euh, pour, euh, enfin, pour coacher sur cet aspect-là. Euh, tu as le, le, le mindset qui va aussi avec, donc effectivement. Je trouve que c'est super intéressant. Et maintenant qu'on me dit, euh, enfin, je pourrais aussi, je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient être clients, en fait, euh, de ce genre de... Voilà. Oui, le côté vivre avec un hypersensible, vivre avec un haut potentiel. Tu l'ajoutes en cadeau, avec le livre, tu, en, tu envoies un petit bon pour votre conjoint, votre conjointe pour une heure d'accompagnement. Ouais. <rire> Merci. Euh, Allez-y, il nous reste 10-15 minutes, donc si vous avez une question, euh, repartez. Alors juste, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore posé de questions et qui ont une question Sinon, ce n'est pas grave du tout. Ok, Chloé et après Claire. Ouais. Euh, moi, je vais revenir sur euh, euh, la partie vente, en fait, quand tu présentais ton œuvre. Euh, quand tu as décidé en fait, d'augmenter de tes est-ce que tu as eu des gens qui t'ont dit non enfin, j'imagine que oui, que tu l'as vécu, en fait, euh, euh, euh, Alors, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Il y a des gens qui ont dit non, mais je me suis dit, de toute façon, ils ont l'air tellement pénibles <rire> que c'est pas grave. Et, et il y a d'ailleurs des gens qui sont... Tu sens qu'il y a du boulot qui sont en train de te dire oui mais j'ai pas beaucoup d'argent et intérieurement je me dis non mais elle je travaille avec elle mais que si je lui fais 3000 quoi <rire> parce que ça va me demander tellement d'énergie voilà donc voilà parce que je sens l'énergie qu'il va me falloir euh, pour le faire quoi euh, donc bien sûr que j'ai eu des noms c'est vrai qu'au début de Mission Passion, j'avais un taux de closing qui était plutôt de l'ordre de 50 donc les noms, c'était une fois sur deux, donc je m'en fichais. Là, en décembre, janvier, je me suis pris plein de, plein de vent, et je le vivais beaucoup moins bien. Donc je pense qu'il y a aussi un taux, un taux de, en dessous duquel ça atteint ton moral, mais, euh, mais ça fait partie du truc. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir pas changé grand-chose, et ce mois-ci, j'ai signé quatre contrats. Euh, et c'est passé crème. Quoi. Donc il y a aussi un moment, euh, j'ai changé ma communication pour attirer d'autres personnes euh, plus susceptibles d'investir de, de, de, euh, en eux. As fait ben, je pense qu'avant, j'appuyais beaucoup sur la souffrance et la douleur ressentie. Donc j'attirais beaucoup des gens qui n'étaient pas bien du tout. Euh, alors qu'aujourd'hui, je pense que j'appuie plus sur les résultats, la transformation, euh, le gain... Euh, à, faire, euh, à faire un coaching, quoi. Mm. Cool. Euh, Est-ce que, alors, c'est euh, peut-être évident, mais je pense que c'est important de le dire, le fait de facturer plus, c'est pas juste aussi facturer plus, c'est... Euh, Travailler avec moins de clients, plus qualitativement oui. aussi. Est-ce que tu veux nous en oui, dire plus Oui, c'est ça. Parce que, euh, euh, voilà, en gros, aujourd'hui, pour euh, mes objectifs, il faut que je signe deux à trois nouveaux euh, contrats par mois. Euh, donc, du coup, j'ai moins besoin de chercher plus de clients. Donc, je suis plus qualitative aussi dans ma recherche de clients. Donc, je, je, je sélectionne mes clients. Et donc, ils sont plus sympas. On a plus de résultats. Et, euh, et ça me permet... Enfin, euh, c'est hyper important. Et là, j'arrive à nouveau un peu à une limite euh, <rire> de ce fonctionnement-là. Et c'est pour ça qu'il faut que je fasse évoluer en, soit en mode groupe. Je, mm. Il va falloir que j'invente un truc. Euh, parce qu'à nouveau, je, je me suis retrouvée avec plus de temps pour pouvoir euh, passer euh, ce temps de qualité avec euh, mes clients. Et ce qui était hyper important. Donc, euh, c'est pour ça mes séances, par exemple, elles font une heure. Euh, mais souvent, elle dure une heure et quart, mmh. voire une heure et demie. Et c'est OK pour moi, parce qu'en fait, je passe aussi du bon temps avec ces personnes-là. Mmh. Et il y a des clientes, euh, j'aime tellement être avec elles. Euh, mmh. voilà, ça, ça donne un autre goût au coaching. Tout à l'heure, quand tu as dit que certains prospects te paraissaient pénibles, je pense que c'est aussi important pour toi et pour ceux que tu accompagnes que tu prennes du plaisir à travailler avec eux. Du coup, c'est. Il n'y euh, a pas à culpabiliser de trouver des prospects euh, pénibles parce que déjà, tu ne peux pas aider la terre entière. Et tant qu'à faire, autant aider des gens qui, euh, veulent travailler avec qui tu as envie de travailler. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, sur ça Est-ce qu'aujourd'hui, tu culpabilises à choisir tes clients ou comment tu fonctionnes mmh, Non, je culpabilise pas trop parce que finalement, euh, euh, je pense que... J'avais un, un copain coach qui me disait euh, « Ton nom verbal est très bruyant. <rire> » Je pense que ça se sent quand euh, ça passe moins bien. Donc ça se fait assez naturellement. Je n'ai pas beaucoup à dire non. Euh, et puis quand je dis qu'ils sont pénibles, euh, c'est parce qu'ils ne sont pas encore dans un mode euh, coachable. C'est-à-dire mmh. qu'ils sont encore dans une situation de victime, de, de plainte. Et ce n'est pas propice à des résultats de coaching. Euh, là, dans ces cas-là, je préfère les orienter vers un psy, en fait. Yeah. Okay. Merci. Euh, Claire Je sais pas, tu as fait plusieurs, on va dire formation ou, ou accompagnement, euh, comme tu l'as mis dans ta ligne, pas une autre ligne, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui de, de faire ça, d'être coaché ou d'être accompagné dans ton... Pour Alors pour le coaching, en fait, euh, à partir du moment où j'ai euh, commencé à me mettre en mouvement, euh, je voulais plus, euh, je voulais pas euh, ralentir, je voulais plus enfin je, je veux pas m'arrêter là-dedans. En fait, c'est simple, euh, revenir salarié, c'est juste impossible pour moi. La façon dont je vis aujourd'hui, c'est ce qui me correspond, donc euh, euh, c'est hors de question d'échouer. Il y a aussi, euh, je sais que Julien Musil le disait pendant la première immersion, finalement, les gens qui réussissent, c'est ceux pour qui l'échec n'est pas une option. Et c'est vrai que pour moi, c'est pas que la réussite est, est, est importante, c'est que euh, l'échec est vraiment pas une option. Je sais que c'est ça qui me correspond, quitte à ce que j'essaye plein de choses jusqu'à trouver la bonne recette. Euh, donc, il y a ça, déjà. et donc, Pardon, je me perds dans ta question. Et, et qu'est-ce que ça me fait d'avoir de la formation Donc, ça, c'était pour le coaching. Donc, du coup, le coaching me permet de maintenir ce focus, ce, cet état d'esprit. Tu vois, rien qu'en étant ici, déjà, j'ai remonté en énergie et j'en avais besoin. Euh, donc, c'est maintenir cette, ce niveau d'énergie pour, pour réussir, en fait. Euh, et pour les formations, ça, moi, ça nourrit... Euh, pour moi, c'est très ludique. Tu vois, je, ça ça, ça m'évoque plutôt mon enfant intérieur qui s'amuse en, en se formant. C'est vrai qu'en étant coach certifié, je suis aussi supervisée. Et donc, les séances de supervision, j'en fais une, une, euh, une par mois, une tous les deux mois. Et, et c'est pareil, ça nourrit le coach qui est en moi, ça nourrit le côté euh, être plus que faire. Et c'est très complémentaire. Et ça me rappelle aussi que ça a du sens là où je suis aujourd'hui et que c'est dans ce lien humain que j'ai envie de, de prospérer. Merci beaucoup. Euh, juste, j'aimerais m'assurer ceux qui n'ont pas encore posé de questions. Est-ce que oui, Axel, Elisabeth, Emmanuel, Younes, euh, Anne-Sophie, euh, Amélie, pas de questions euh, si. si. Alors Emmanuel après Younes, ouais. <rire> ah. Oui. Ah. Euh, et même je, je baisse le masque. Ah. Euh, euh, donc, ma Concrètement, question, par combien de personnes par je suis. Par combien de personnes, dans combien de formations ou dans combien de coachings ouais par combien de co formations de coaching je suis euh, accompagnée. Euh, donc, euh, il fut une époque où euh, donc j'avais une naturopathe qui m'accompagnait. On se faisait un point chaque mois pour euh, le côté euh, corps. Euh, donc j'avais Lingen en mentorat. Euh, attends, j'avais un autre truc. <rire> euh, J'ai ma supervision. Euh, et voilà, déjà. et -ce euh, ce après des formations des ateliers, non, euh, non je, je le fais moins. En fait, je vous avoue que je fais moins de formations. Je, je ressens moins le besoin. J'en je, fais une par an, mais euh, plus autant. Parce que c'est vrai que quand tu sors d'une formation de coaching, tu te dis, oh, mais je ne connais pas ça, je ne connais pas ça. Euh, typiquement, moi, c'était une formation orientée PNL, donc je connaissais un peu la PNL, mais je me suis dit, ah il faut que j'en sache plus. Donc, j'ai fait un début de formation PNL. Puis, je ne connaissais pas l'analyse transactionnelle, la process-com, et puis... Le, le, dit, les considérations systémiques, des termes qu'on qu entend beaucoup parler quand on est coach. Et euh, je me disais, ah, mais euh, tout le monde en parle, il faut que je le sache de quoi, je, de quoi il parle. En fait, arrive un moment où euh, tu ne peux pas absorber toute ce, cette somme de connaissances, tu as besoin de l'appliquer. Donc euh, je me suis un peu arrêtée. J'ai quand même fait une formation sur accompagner les adultes surdoués avec un coach spécialisé euh, parce qu'à euh, une époque, j'avais besoin de cette légitimité pour dire « bah ouais, je suis une coach surdouée, euh, je sais de quoi je parle mmh. ». <rire> parce qu'il y a beaucoup de... Enfin c'est un domaine où on... Enfin voilà. On... Il y a beaucoup de stéréotypes et ça dégomme pas mal certaines personnes qui osent dire telle ou telle chose sur le sujet. Donc je voulais pas qu'on me dégomme <rire> parce que j'aurais mmh. dit une bêtise. Et finalement, je suis arrivée à la formation et euh, ce que le gars m'a dit, je me suis aperçue qu'il en savait autant que moi. Et que sur plein d'autres sujets, il était comme moi, en train de se dire, il bah, y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça. Moi, je pense ça, mais euh, pensez ce que vous voulez, quoi. Ouais. <rire> Donc, au final, euh, je n'ai pas appris grand-chose à part que je savais déjà ce que j'avais à savoir. Ouais. Euh, et cette année, euh, je fais une formation sur l'abondance, tu vois. <rire> et je vais faire... Euh, euh, là, je m'intéresse un peu au côté euh, spirituel et je vais faire 120 jours de Kundalini Yoga euh, et, je et je vais reprendre un coaching. Mm. Voilà. Top, merci. Younes. <rire> non, en fait, ce n'est pas une vraie bonne question, c'est plus une remarque. Euh, en fait, je vois les films multiples de la vie qui sont un en peu fait trop longs. En fait, parce que moi, c'est dans la chute informatique et beaucoup nous disent euh, en fait, tu as l'esprit toujours bon, en. Fait. Bouillonne en fait, ça, ça, ah. justement, c'est ce besoin de rester euh, en apprentissage tout le temps et ne pas ne euh, euh, pas vivre simplement la vie, ne pas stagner. Voilà. Ouais, ça, c'est plutôt chose que chaque fois ça mène de toute façon dans des situations délicates. Mm -hmm. bah, parfois, je ne comprends pas comment les gens ils s'amusent par des choses simples. <rires> dit, mais quand même. Ah, mais moi, c'était compliqué. J'avais en, en, en, mis un mot que je ne voulais faire pas faire avant. Ouais. Euh, le là, je, Au potentiel. Au voilà. potentiel. J'avais fait un travail de thérapie avant parce que quoi que je fasse avant, bah, je n'étais pas toujours satisfait. Ouais. Et en fait, là, je disais ça, tu me disais, mais monsieur Taïonet, c'est féminin, en fait. Mais tu vois, c'est pour, que... pour ça que je me sens utile, c'est parce que des gens comme toi euh, le vivent parfois mal. Et moi, je t'assure qu'en euh, en entreprise, j'avais pas forcément beaucoup de conversations intéressantes. J'avais des collègues qui regardaient TPMP. Je me disais, mais comment peut-on regarder ça C'est pas possible. Euh, touche pas à mon poste. C'est une... avec Cyril Hanouna. Bon. Voilà, pour ceux qui aiment, tant mieux, mais euh, moi, ça, ça, me, ça me nourrit pas, tu vois, c'est pas possible. Et, euh, et, et c'est aussi pour ça que j'ose m'exprimer, parce que pour moi, une, ça a été une telle injustice, il y a eu une telle colère de découvrir seulement à 34 ans que mon fonctionnement, il était OK, et que même il y a des, des énormes atouts à être comme ça, que c'était pas possible de se taire. Et euh, voilà, j'ai vraiment envie d'aider un maximum de personnes à... Bah, à oser, ouais, t'as pas des standards euh, nord... Enfin, euh, <rire> as standard. T'as besoin d'aller plus loin, bah, ouais, super. Après, on travaille aussi euh, bah, sur le syndrome de l'imposteur qui est souvent lié au, euh, au perfectionnisme, euh, qui est systématique chez les HP, parce qu'on... Euh, moi, j'appelle ça euh, avoir cette capacité à imaginer un truc euh, énorme. <rire> et donc, on, on essaye d'atteindre ce truc énorme. Et parfois, ben, c'est tellement énorme que ça nous décourage, quoi. Hum. Merci Virginie. Est-ce qu'on a une toute dernière question Alors, deux questions. Euh, Elisabeth, après Elisa. C'est aussi plutôt le côté euh, pratique, au niveau de la prospection, comment tu t'organises, comment, enfin, comment au début, quand tu t'es euh, lancé, la communication sur... Comment vous avez les 300 de postes à faire Mais, mais après, ça, après ça... En fait, je me suis mis assez tard aux réseaux sociaux. J'ai commencé en, janvier de, en février 2020 grâce à Claire. Parce que euh, j'y allais en mode... Euh, oh, mais euh, c'est tellement superficiel ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Voilà. Je ne vais pas rajouter du bruit au bruit. Et puis, je ne sais plus comment Claire a fait, mais en discutant avec elle, à un moment donné, j'ai reconnecté avec la joie, avec le, le côté... Ah, tiens, ça peut être amusant. Euh, et euh, voilà, paf, je, je me suis mise. Et euh, depuis, je fais deux postes par semaine. Euh, et, et voilà. Donc. Euh euh, en gros, chaque semaine, mais ça a été très progressif, tu vois, euh, ça c'était donc en février peut-être ou mars 2020, euh, euh, mais j'ai commencé la newsletter, je la faisais une fois par mois. Euh, Lingen m'a challengé sur mon perfectionnisme ce qui fait qu'il fallait que je fasse euh, une encyclopédie chaque, chaque mois, donc c'est vrai que je ne pouvais pas le faire toutes les semaines. Maintenant, j'écris euh, beaucoup plus facilement une newsletter chaque semaine. Euh, et le truc qui marche bien pour moi, je trouve, ce sont les webinaires. Parce qu'en plus, c'est quelque chose que j'adore faire. Et je pense que c'est ça qui est essentiel. Euh, je ne continuerai pas à faire des choses que je n'aime pas faire. Euh, et donc, j'aime faire les webinaires parce que, voilà, j'aime bien parler. J'aime tellement ce, que, ce dont je parle. <rire> J'y crois tellement que c'est euh, facile pour moi de le faire. Je vois tout de suite que ça résonne chez les gens qui viennent et que ça les aide. Euh, voilà, je reçois des feedbacks topissime. Donc euh, voilà, ça, ça, ça, ça, me, ça me plaît. Et donc euh, je fais des webinaires. Pour l'instant, je fais une fois par mois. Quand j'aurai réussi à me dégager du temps, euh, ben, je le ferai euh, plus souvent. Euh, et du coup, ben, en gros, je, le lundi, je ne fais pas de coaching. Je le consacre à, au, à mon rendez-vous avec moi-même sur qu'est-ce que je veux faire cette semaine, du yoga, de la stratégie, l'écriture de la newsletter... Euh, mardi, c'est coaching, mercredi matin, euh, maintenant, ça va être dédié à l'écriture de mon prochain livre <rire> sur l'hypersensibilité, euh, le mercredi après-midi, je bosse pas, je m'occupe de mes filles, jeudi, c'est matin, c'est coaching, l'après-midi, c'est séance de prospection, et euh, vendredi matin, c'est coaching, et normalement, le vendredi après-midi, je voulais me le garder pour euh, faire des, de la créativité, des trucs gratuits, parce que c'est comme ça que... Je le vis bien. Et aujourd'hui, je ne peux pas. Je suis obligée de mettre des séances de coaching. Euh, ça ne passe pas. <rire> Sinon. Donc euh, voilà, un peu pour mon quotidien. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ah. Oui, c'est bon. Elisa, après Amélie. Moi, je savoir de actuellement, c'est plus le ou bien c'est C'est peut-être parce que ce n'est pas très clair pour moi non plus. Hein. <rire> En gros, euh, aujourd'hui, je ne sais pas quel est vraiment mon tunnel de vente, mais donc, je fais des posts sur les réseaux sociaux, euh, j'invite à un webinaire une fois par mois, j'ai ma newsletter, voilà, qui invite au webinaire, et, euh, et en, fait, les, les, en fait, moi, j'ai un, un business old school, donc les gens me <rire> trouvent beaucoup par SEO, en fait, et, et en cherchant sur le thème de l'hypersensibilité, le haut potentiel, ils tombent sur moi, sur mon site, et ils me contactent, et ils prennent rendez-vous sur Calendly. Donc, je suis peut-être pas dans les clous, quoi. <rire> Amélie Moi, une petite question de curiosité, parce que c'est vrai qu'on a parlé hypersensible, HP, mais je vois là, par exemple, sur la, la, le profil Instagram, il y a marqué aussi multipotentiel, on n'en a pas du tout parlé. Ouais. Par curiosité, pourquoi on n'en a pas parlé et... Euh, bah parce que c'est vrai que parler de déjà deux thèmes c'est beaucoup <rire> trois c'est plus plus encore euh, sur le multipotentiel, moi j'ai découvert euh, ce sujet là avec le TED d'Emily Vapnik euh, qui est génial donc qui explique euh, voilà il y a des gens qui sont des experts ils vont creuser toute leur vie dans un domaine et jusqu'à devenir hyper spécialiste et puis vous avez les gens qui euh, voilà qui prennent un sujet, ils le trouvent génial, ils vont apprendre hyper vite, ils sont super doués pour apprendre. Et puis quand ils auront usé tout ce qu'à apprendre, ben en fait ça va les ennuyer. Ils sont chiés exactement. Et du coup, arrive une phase de doute, de « mais pourquoi ?». Typiquement, comme Younes, je peux pas me contenter de ce que j'ai déjà. Euh, et puis, ils vont retomber sur un autre sujet. Et hop, c'est reparti. Euh, un enthousiasme de dingue. Ils vont apprendre super vite, etc. Voilà. Et ils vont faire des bons comme ça. Euh, et donc, soit c'est dans le <rire> temps... Soit c'est en parallèle, c'est-à-dire que moi je peux pas faire euh, que du coaching. Il me faut, enfin, c'est pour ça que je m'amuse aussi à faire des webinaires, que je m'amuse à faire un atelier de vision board <rire> le 4 mars. Vous pouvez vous inscrire. De mmh. <rire> toute carrément, carrément. façon, si Comment? vous téléchargez l'ebook, vous rentrez dans la newsletter. Oui. Et tu envoies toutes les semaines. C'est ça. ça, exactement. Et euh, je, oui, tu avais une remarque à Emmanuel Non Je pas peu. D'accord. Ouais. Ouais, il est sur Instagram, notamment. Et, bref. Et euh, je ne sais plus où j'en étais parce que je fais tellement de digressions. Sur le fait des bons voilà, et en parallèle, c'est-à-dire que bah, j'ai besoin de faire différentes choses pour pouvoir euh, m'épanouir, euh, faire qu'une seule chose. La routine, c'est insupportable. Après, euh, je parle un peu moins de multipotentiel aussi parce que, bah, selon certains, multipotentiel ou HP, c'est la même chose. Mais euh, comme il n'y a pas d'études scientifiques sur ça, c'est compliqué de l'affirmer aussi de façon aussi définitive. Donc c'est pour ça que bah, voilà, tu, peux, tu peux retrouver un peu les deux. Mais comme c'est comme un, un spectre très large, tu, vois, tu peux aussi avoir des hauts potentiels qui sont aussi euh, autistes. Et eux, ils vont plutôt avoir un sujet de prédilection, ils vont y rester dedans euh, toute leur vie. Quoi. Donc, Pas d'autres questions hein un, Une dernière rapide HPE, HPE. Alors HPI, haut potentiel et intellectuel, c'est haut potentiel. « HPE », c'est « haut potentiel émotionnel ». Alors là, c'est pareil, il y a des débats. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est un vrai truc Pour moi, ça veut dire que tu as une intelligence émotionnelle euh, plus importante, et ça existe. Euh, tu peux être hypersensible, mais pas avoir une intelligence émotionnelle hyper développée, c'est-à-dire que tu ne sais pas accueillir tes émotions. Pour autant, tu comprends très bien celles des autres. Donc il y a un petit peu deux aspects dans l'intelligence émotionnelle. Euh, L'intra-personnel, linter donc tu peux être très bon en intra, pas bon en inter. Donc le haut potentiel émotionnel, ce serait ça. Ce serait une intelligence émotionnelle euh, plus importante que la moyenne. Ouais. Mais alors sur ces sujets-là, tu peux passer des heures rien que parler de termes. C'est pour ça qu'on parle de zèbre, surdoué, euh, philo euh, surdouance, douance. Moi j'aime bien le mot de douance parce que c'est un mot québécois et, et c'est pas sûr, c'est pas haut. Ouais, oui, je l'emploie beaucoup, je l'aime beaucoup. Euh, voilà. Donc rien que le... tu peux passer déjà... Un... Mais au bout d'un moment, ça, ça sert à rien, quoi, je trouve. Moi, parce que je vois beaucoup, maintenant, va être HQ, je suis pas Mon avis, <rire> avis c'est que c'est beaucoup plus facile d'assumer d'être hypersensible que d'être au potentiel, rien que pour soi-même, hein. mais encore plus pour l'extérieur parce qu'il y a un tabou sur le fait d'être au potentiel. Euh, donc, du coup, on parle de HPE, on parle de tout ça, mais pour moi, c'est kiff-kiff. Bah, c'est très stéréotypé. Euh, tu seras tu... à de dire que tu es surdoué Non, mais enfin, je... je... du coup, c'est notre société qui dit qu'il qu n'y a pas les gens qui sont surdoués, en fait. Ils n'aiment pas les gens qui sont différents Oui, il n'y pas les gens intelligents. Aujourd'hui, quand on mes élèves, c'est le concours au plus bête, hein. c'est pas le concours plus <rire> Pour toi, c'est OK d'être différente et d'être de, parmi des gens différents. Euh, mais si tu es un petit peu trop différent sur tel ou tel aspect, tu es rien, je suis un peu en surpoids, ben, je ne le vis pas bien. Donc euh, tu as des émotions plus intenses en entreprise, tu ne le vis pas bien. Tu as une intelligence plus particulière qui ne rentre pas dans les boîtes, tu le vis pas bien. Euh, bon, après, c'est physique, tu vois. Claire, je pense que euh, elle est noire, elle le vit pas forcément de la même manière que toi. Et on quand on est, euh, voilà, comme tu disais, blanc caucasien, euh, on, on s'en rend pas compte. Mais il y a plein de, de, mmh. de choses que nous renvoie la société qui nous dit, bah, t'es pas comme tout le monde, t'es pas dans les normes. Mmh. Et voilà. Du coup, t'as pas trop envie. En plus. Euh, oui, si, il y a un aspect aussi chez les hauts potentiels, c'est qu'il y a une grande lucidité sur tout ce qu'ils ne savent pas. L'intelligence euh, vient avec le doute. Plus tu es intelligent, plus tu vois tout ce que tu ne sais pas. Donc, euh, te dire surdoué, c'est très prétentieux. Comment, moi, je ne m'estime pas plus intelligente que quiconque dans, dans la place. Tu vois. Ouais. Pour moi, euh, je suis juste... Ouais. Et et dans d'autres endroits, j'ai pas des facilités. <rire> dans le, ouais. dans, la, dans, le, dans, le, dans le mot quoi, sûr, côté sûr C'est ça. Le haut potentiel, ça te place déjà au-dessus des gens quoi. Ouais. Mm -hmm. Si tu peux pas dire ça. C'est ça. Tu ne ressens Mais pas non, comme ça. Tu peux dire comme ça. Ouais. C'est pour ça que voilà, déjà moi je je parle de haut potentiel et je parle de douance parce que ça me, ça me convient déjà mieux. Mm -hmm. <rire> Euh, en fait, je pense que le terme qui euh, un petit peu mieux, c'est plutôt une certaine lucidité et clairvoyance. Mmh. Tu vois plusieurs euh, mmh. branchements de la situation. Euh, et en fait, tu penses beaucoup à plusieurs possibilités. Enfin, ça... En fait, quand je parle de lucidité, c'est euh, par exemple, tu vois, quand j'ai commencé dans le coaching, euh, je voyais bien tout ce que je ne savais pas. Et ce qui peut être très paralysant. Après, la clairvoyance, c'est ce côté tu as une vision globale de la situation qui fait que tu vois. En plus, tu es monté d'un radar à détails. Ça, ça marche pas. Ça, ça va pas. Ça, que tout le monde n'a pas non plus. Ouais. Yep. Merci beaucoup, Virginie. On applaudit Virginie. Waouh! C'était hyper riche, hyper dense. Merci beaucoup pour tout.